Au sein de l'IRSET, je travaille notamment sur la reproduction humaine, plus spécifiquement sur les fonctions testiculaires, la spermatogénèse, etc. En fait, avec Bernard Gégou, qui est le directeur de l'IRSET, on avait un intérêt grandissant pour toutes les recherches actuelles qui sont faites sur euh, les génomes anciens. Ce qu'on appelle les génomes anciens, c'est vraiment les anciennes espèces disparues d'hominidés, telles que les, les néandertaliens, les dénisoviens qu'on retrouve plutôt dans l'Est asiatique. Donc il y, a, il y a à peu près 60 à 40 000 ans, quand il y a eu les grandes migrations humaines hors d'Afrique, euh, dans un milieu complètement nouveau qui est l'Eurasie, hein, en termes de climat, de pathogènes, le brassage génétique euh, qui a résulté de l'hybridation entre néandertaliens qui habitaient en Eurasie depuis des, des centaines de milliers d'années, et des homo sapiens qui sortaient d'Afrique, a nous a permis euh, de gagner énormément de caractéristiques génétiques pour nous adapter à ce milieu-là. Évidemment, c'est un rapport entre gain et perte. Il y a eu évidemment certaines pathologies aussi qui ont été montrées comme étant associées à ce brassage, à cette hybridation avec les néandertaliens. Et on estime actuellement que les Eurasiens ont 2 à 3 de variants néandertaliens en eux. Un article publié en 2014 mentionnait que des gènes, les gènes testiculaires étaient préservés de, de variations de variants néandertaliens. On s'est aperçu qu'en fait, ça n'était pas que le testicule en entier qui était préservé de ces variants né néandertaliens, mais spécifique, spécifiquement une étape clé de la spermatogénèse qui est la méiose, qui permet tout le brassage génétique, qui est tellement important qu'elle a besoin d'être préservée de la moindre variation euh, génétique. Donc c'est une étape vraiment très sensible, un obstacle bien particulier, au, notamment au cours de l'évolution, qui fait que notamment deux espèces qui se reproduisent habituellement entre eux, on pense par exemple au, au cheval et, et à l'âne, ça donne des mulets qui ne sont pas fertiles. Ici ils ne sont pas fertiles, c'est en raison de ce brassage génétique qui, peut, qui se fait mal en fait. Or, nous, la particularité, et ce qui est assez étonnant, c'est que les Néandertaliens et les Homo sapiens sont deux espèces différentes, mais qui, quand ils sont, quand ils sont hybrides, semblent avoir donné une espèce fertile, puisque nous sommes là. Donc l'objectif maintenant, c'est de, de publier l'article euh, pour apporter plus de précision sur ces variations néandertaliennes que nous aurions perdues sur certains gènes.